Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de communication progressive des français avec 270 activités. Alors, on commence dans quelques instants la séance d'aujourd'hui avec vous, monsieur Sridalev de la chaîne Je TV. Alors, si vous êtes nouveau, il vaut, il vaut mieux de vous abonner, hein, de cliquer sur le bouton d'abonnement. Et aussi, euh, cliquez sur euh, la cloche pour avoir de nouveautés. Mettez des likes et des vidéos si vous aimez, bien sûr. Euh, et aussi ajoutez des commentaires. Remarque, pour mieux améliorer notre chaîne, je communique avec vous, monsieur Sevedel. On commence tout de suite. Alors, voici donc l'association de communication pour aujourd'hui dans un magasin de chaussures. Alors, la cliente avec la vendeuse. Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine Oui, madame. Quelle pointure faites-vous Je fais du 38. Voilà. Alors, ça va. Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39 Non, désolé, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer Et pourquoi pas Alors, alors, alors, ça vous plaît Non, pas vraiment. Je vous remercie. Je vais réfléchir. C'est donc l'association de communication qu'on a déjà fait euh, auparavant. On continue toujours avec grand-mère. Il y a une différence entre dans et sur. Par exemple, dans la boutique, dans le sac, dans la vitrine, dans ma taille, dans ma voiture, dans le même style, dans la rue. Utilisation de sur. Par exemple, sur la table, sur la chaise, sur la route, sur l'autoroute, sur le plan, sur la photo. On dit sur la table, sur la chaise, sur la route, sur l'autoroute, sur le plan, sur la photo. Alors, vocabulaire, on dit un magasin de chaussures, une paire de chaussures, un euh, talon gros, un talon plat, des sandales, des bottes, des mocassins, des chaussures de sport, des tennis, des baskets, un modèle la pointure. On continue avec manière de dire. Est-ce que je peux essayer Je voudrais essayer. Est-ce que vous avez ce modèle en... Quelle pointure faites-vous Je fais du... Est-ce que ce modèle existe dans ma pointure Est-ce que vous avez un autre modèle dans le même style Alors remarque de vous communiquer l'expression « je vais réfléchir » signifie poliment qu'on ne veut pas acheter maintenant. Alors, on passe maintenant aux activités, toujours avec la première, vrai ou faux on dit la cliente voudrait ici des chaussures d'été, vrai ou faux La première paire ne va pas, vrai ou faux La cliente achète une paire de son balles, vrai ou faux continue avec compléter par don ou sûr. Compléter par le nom approprié. C'est un jeu de vocabulaire. Compléter par le nom approprié, c'est un jeu de vocabulaire. Compléter le dialogue par des expressions convenables. Est-ce que je peux, oui Monsieur quel, alors voilà. Alors euh, c'est tout à fait clair maintenant. Bon. On va voir euh, bien sûr la correction dans quelques instants. Restez toujours connectés s'il vous plaît sur notre chaîne JeCommunique. Alors euh, voici donc la correction de faire des expressions de de libres. Voici donc les activités vrai, faux et compléter pardon sur alors, vrai ou faux On dit la cliente voudrait essayer des chaussures d'été. C'est vrai. La première paire ne va pas. C'est vrai. La cliente achète une paire de sandales. C'est faux. Complétez par don ou sûr. On dit les, cha les chaussures sont dans la vitrine. Il a posé le livre sur la table. Est-ce que vous avez ce modèle dans ma poitrine J'ai mis un manteau sur ma veste parce qu'il fait froid. J'ai trouvé ce pull dans une petite boutique à côté de chez moi. Il a mis les stylos dans son sac. Est-ce que vous avez des sandales dans le même style Elle aime bien les chaussures qui sont sur la photo. Alors, on dit dans la vitrine... Sur la table, dans ma poitrine, sur ma veste, dans une petite boutique, dans son sac, dans le même style, sur la photo. C'est ça la bonne réponse. On passe à autre chose maintenant. Allons-y. 3. Complété par le même approprié, par le nom approprié. On dit Guillaume va courir et met des espèces. Ou des baskets. À la plage, Valérie porte des sandales. Il pleut, il fait froid, colère, mais des bottes. Voilà, des bottes. Comme Claire est très grande, elle porte des chaussures à talons plats. Renou porte des baskets quand il est au travail. Par exemple, Marion achète une paire de chaussures. Une paire de chaussures. Alors, quatre... Compléter le dialogue. On dit, est-ce que je peux essayer les chaussures marron qui sont dans la vitrine? Est-ce que je peux essayer les chaussures marron qui sont dans la, dans la vitrine? Dans la vitrine. Oui, monsieur. Quelle pointure faites-vous? Je fais du quarantaine. Du Désolé, je n'ai pas ce modèle dans ma dans, dans votre pointure, mais j'ai un autre modèle. Dans le même style. Vous voulez l'essayer Alors, le premier mot, c'est essayer. Est-ce que je peux essayer les chaussures marrantes Est-ce que je peux essayer les chaussures marrantes et sont dans la vitrine. Oui, monsieur, quelle pointure faites-vous J'ai fait du 41. Désolé, je n'ai pas ce modèle dans votre dans votre pointure, mais j'ai un autre modèle. Dans le même style, vous le laissez. Voilà. Alors, euh, c'est donc la correction de ces activités. J'espère que, que vous avez bien apprécié. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne, je communique, c'est euh, Vous pouvez ajouter des commentaires, si vous voulez, pour mieux améliorer notre chaîne, je communique, c'est Et vous pouvez ajouter aussi des likes, comme signe de, comme signe que vous avez bien apprécié. Voilà, c'est tout pour le moment. C'était avec vous, monsieur Yussef de la chaîne, je communique, c'est je vous présente d'autres vidéos, bien sûr, pour communication progressive du français, avec 270 activités, sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, et aussi les adultes qui ont un niveau passable de français qui aimeraient, bien sûr, améliorer leur façon de communiquer. C'est avec vous, Monsieur Sefdalet de la chaîne Je Communique Au revoir.